On est à J-4 du lancement du CIGEF 2015. CIGEF pour Forum des Innovations Sociales et de l'Éthique Globale, qui se tiendra en fait au bâtiment des forces motrices que vous voyez derrière moi, splendide bâtiment du 19e siècle, pour accueillir plus d'une cinquantaine d'ONG internationales d'ici et d'ailleurs, une trentaine de porteurs de projets innovants, des conférenciers, des panels qui vont parler principalement des problèmes du monde de demain, c'est-à-dire euh, investissement d'impact, un capitalisme un peu plus conscient, des réseaux sociaux avec un impact social, euh, de l'agriculture et de toutes les réglementations qui vont autour. Le CIGEF, c'est aussi, aussi fait pour se rencontrer, si c'est les liens horizontaux en fait entre, entre les gens et qui puissent collaborer et s'inspirer parmi. Les intervenants au CIGEF viennent vraiment des quatre coins du monde. On a des, des intervenants qui viennent du Cameroun, du Tchad des États-Unis, d'Amérique latine, de, de France, de Suisse, euh, de Chine aussi. Donc c'est vraiment un melting pot qui vise à, à mettre tout le monde au même niveau pour que tout le monde éventuellement puisse se mettre d'accord. Le CGF 2015 est organisé en partie par la Fondation Henrioux, basée à Genève, qui est une fondation de droit suisse euh, qui a tout juste une année, qui vise en fait à collecter des fonds, pour les redistribuer aux projets et aux ONG et autres organisations qui sont présentes sur ORU sur le réseau social. Le réseau social ORU s'adresse à la fois aux ONG, aux entrepreneurs sociaux et au grand public et vise en fait à faire gagner en visibilité des petites initiatives, à créer des synergies entre les gens et surtout à inspirer, c'est-à-dire que quiconque sera à la recherche d'idées d'inspiration peut venir sur le réseau social pour voir ce que font les autres dans une situation analogue. J'aimerais juste conclure en disant qu'on aura euh, un événement sur la place des volontaires le vendredi et le samedi de 18 à 22h, ouvert à tous avec de la musique, des performances et que les billets sont disponibles dès à présent sur www.cgf2015.com. D'ici là